Oui Première game de la journée, go hôpital Oh petit kill les gars Eh hey, Flavio. Hey, Flavio Flavio Hello Hello Hello Hello man what's up uh, good good Where are you? Uh, I speak English very good Where are you from? Italian Ah figlio de la Grande Puttana no, Noo ah, no no uh, Sono un bastardo Lo siento No, it's a good, no, it's a bad word, it's not. Uh, yeah, good yeah, yeah, yeah. Now, where are you? Where are you? Fuck. Oh, good. Wow. <sighs> Fuck. I need to move. See you. Flavio, Etio, it's you. It's you. Flavio Flavio, Brother, Non Il a pas répondu, je l'aurais, je l'avais tué moi. Mais en fait, ça, euh, avec le chat de proximité, ouais, ça va team up forcément, mais ça sera pas du méchant team up. Hein. Genre tu vas te faire des copains en jeu. La map est magnifique, la map est belle. Je pense qu'il faudrait 250 joueurs sur ce map, au lieu de 150. Et je suis sincère quand je dis 250 joueurs. Se rapproche. Il y a ce et une nouvelle zone de sécurité. Il doit se servir des traces de bas. Pourquoi ça a l'air mieux en ce moment Ouais, bien Lâche Il est infecte gros. Qu'est-ce qu'il était bon? Les gâches comme un. Ok, nice. Là en soi, je suis pas trop mal. Ok, let's go. Ah les gars, je suis pas là pour déconner. Hein. Je, viens me le... je viens de me lever, mais moi que je viens de me lever ou pas, j'ai le même niveau. Cool. Tu suis inverse dans tes classes. Putain, le jeu se fout de ta gueule. Putain, les gars, le goulag il va se fermer. Les gars, pourquoi j'ai plus de plaques Les gars, pourquoi est-ce que j'ai plus de plaques alors que là, j'ai 3 gilets par balle les gars, j'ai plus de vie. Il reste 4 personnes encore, ce truc de ouf C'est que des, des cuts de rotation les gars Je peux, peux pas avancer Avant. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Il y en a juste là-haut les gars, je l'ai vu. Ils sont jamais trop loin pour. Oui, chat. Oui, chat. Merci cheesy pour les cinq sub gifts. On n'a pas douté une seconde. Les gars, t'es voué à ton positionnement et à la map. C'est euh... PUBG. Placement égale victoire. Vous y fûtes, chat. Vous y fûtes. Pensez à vous abonner, YouTube. Pensez à vous abonner. Ceci est ma première win sur Warzone 2.